Actuellement, au confin de mon confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Laissez un message après le bip. Au confin de mon confinement, au début, c'était trop difficile pour moi de travailler à la maison. Entre l'écriture de mon mémoire et la réalisation de mon film de fin de cycle. Mais maintenant, j'ai appris à gérer mon temps. Les choses avancent bien de mon côté. Je cuisine. Et je fais du sport. Et comme je suis nappie, j'ai plus le temps de m'occuper de mes cheveux maintenant. Je fais de routine cinq fois dans la semaine. Et le plus important, c'est que je lis beaucoup le Coran maintenant, en ce période de confinement. Clifton, je suis haïtien, je suis un artiste. Durant le confinement, je m'amuse très bien. Avec mon colloque Marco, il est percussionniste. On reste à la maison et on fait de la musique. Ben, je peux pas dire que tout le monde a, a la possibilité de rester chez soi en Haïti, car nous n'avons tous pas les mêmes opportunités économiques, etc. Et Je trouve ça un peu injuste, mais je fais pas que de la musique. En revanche, je, je continuais à travailler avec Ticho, travailler à distance avec les communautés vulnérables, où les gens n'ont même pas d'accès à l'eau et du savon pour se laver leurs mains. Il n'y a pas de centre de santé et aucune mesure n'a été prise par les autorités locales. Ben, par le biais de tes choses, je continue à travailler et continue à faire les suivis par téléphone avec ces familles. Et vraiment, j'ai hâte de commencer à distribuer des kits d'hygiène et de nettoyage avec l'argent que nous allons collecter de notre campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Car c'est dans l'Union fait la force qu'on va surmonter cette étape, cette crise, cette pandémie. Donc, je vous souhaite bon courage à tous. Au confins de mon confinement, j'ai retrouvé mon âme d'enfant, je ne me rappelle plus de l'âge, je pense vers les 7-8 ans, un peu moins ou même après, je fabrique mes jouets d'enfance, oui parce que là d'où je viens c'est les enfants qui eux-mêmes réalisent leurs jouets, des voitures en fil de fer, des robots en carton et pas mal d'autres choses avec mon fils. Il est tout heureux, il pose plein de questions, pourquoi mon père ne m'achetait pas ça, etc., etc. Que du bonheur, on s'amuse aussi avec les jumelles, oui, la chanson, elles aiment bien chanter, danser, elles font la cuisine avec maman aussi. Des gâteaux, des crêpes, pas mal de petites choses, je vous enverrai des photos, vous allez vous marrer. Que du bonheur ce confinement